Oh non, non, non, non. Euh, tu avais pesé... Attends, attends, tu avais pesé... Celle-là. Ça fait longtemps, ça, c'est les 10 machins. C'est après bon, Pradelez. lez Tu vas voir à, à gauche... Euh... Non, On se trouve sur le domaine de Restinclière à Pradelez, lez au nord de Montpellier, sur un terrain d'expérimentation pour l'agroforesterie viticole. Un terrain qui appartient au Conseil général de l'Hérault et sur lequel euh, la Chambre d'agriculture de l'Hérault fait des suivis du comportement de la vigne euh, en, en présence des arbres euh, sur la même parcelle. Alors, les parcelles ont été plantées en 97 euh, et nous on fait ce suivi-là depuis 2000 à peu près, donc euh, à partir de la troisième année de complantation arbre-vigne, ce qui correspond à peu près à la première année de production des vignes. Notre premier objet d'étude, c'est essentiellement la variabilité euh, euh, de la production en fonction de l'éloignement du rang d'arbres, pour savoir si les rangs d'arbres ont une influence sur la quantité de production et sur la qualité des raisins aussi. Donc on fait à la fois des analyses de raisins et on fait aussi une analyse de la vendange souche à souche pour savoir euh, si les arbres ont un impact sur la production de raisins. Donc moi, je viens de faire des prélèvements de raisin pour regarder plutôt la qualité de, de production. On regarde les paramètres classiques, le poids de 200 B, le degré probable, l'acidité. Et puis, on rajoute également euh, la couleur, les, les polyphénols, les anthocyanes et l'azote assimilable, qui est l'un des paramètres euh, qui, pour, qui peut montrer donc une concurrence. Euh, ce qui nous intéresse particulièrement, euh, puisqu'on est en train de tester une concurrence induite par l'arbre et donc. la proximité des arbres. Alors pour la qualité, on n'a aucun impact des arbres sur les caractéristiques du raisin, euh, donc ce qu'on pourrait appeler la qualité. Hein. Mais c'est bon, nous on appelle, le terme de qualité étant, étant très subjectif, on parlera de caractéristiques du raisin. Donc on est sans influence de la, des arbres sur les caractéristiques du raisin. Dans l'ordre, dans l'ordre peut-être. Hein, oui, bon. Alors ici, sur cette parcelle précisément, sur laquelle on est en train de faire des mesures aujourd'hui, on a effectivement euh, une, une très forte concurrence liée à la faible profondeur des sols. Euh, je pense aussi que sur cette parcelle particulièrement, on est sur une essence d'arbre qui est aussi très agressive, qui produit des tanins qui sont assez agressifs. Euh, puisqu'on constate qu'il n'y a pas du tout d'herbe qui pousse non plus sous les arbres, donc c'est pas d'herbe et un, un dépérissement de la vigne, enfin un mauvais comportement de la vigne, mais ça c'est lié à un, à un facteur croisé sol, profondeur du sol, mais aussi présence de cette essence d'arbre, puisqu'on a qui est un pain brussia, donc un, un pain particulier, euh, c'est quand même pas une essence très très commune. Mais sur les autres parcelles de, du domaine où on a des cormiers ou des pimpignons, etc., on retrouve pas cette, euh, cet effet, même sur des sols superficiels, on retrouve pas cet effet de concurrence aussi marqué euh, sur la vigne. La vigne euh, n'est pas aussi moche qu'ici. 0,73. 73. Bon, on passe à la suivante. Pendant deux ans, on a fait une étude sur l'ensemble du vignoble pour faire un bilan au bout de 10 ans. Et on s'est rendu compte qu'on avait un impact, comme je le disais tout à l'heure, on a un impact sur les rangs les plus proches, où on a une baisse de récolte d'à peu près 30% sur les rangs les plus proches quand on est à 2,50 m du rang d'arbre. Mais dès qu'on s'éloigne à plus de 4-5 mètres, on n'a plus d'impact sur la récolte. Aujourd'hui, on sait avec l'expérience que ce n'est pas des densités comme ça qu'on utiliserait maintenant dans les plantations agroforestières viticoles. On utiliserait facilement 5 mètres de distance entre les arbres et les vignes. Bon, Là, c'était un terrain expérimental. La vigne, c'est une plante pérenne, les arbres sont des plantes pérennes aussi. Il nous a fallu 10 ans pour avoir ce genre de résultat. On sait aujourd'hui, à la lumière de ces 10 ans d'expérimentation, qu'on a d'autres méthodes, d'autres façons de faire qui seraient plus intéressantes pour la vigne. 1,12. C'est quoi, c'est 12 C'est sur le rang de droite. C'est le, les 30, 1,12. Ok. C'est la 0,99. Pour moi, les intérêts sont multiples. Hein. D'une part, euh, planter les arbres permet d'avoir plusieurs productions sur la même unité de, de surface. Hein. C'est la chose euh, basique, l'intérêt plus simple, hein, j'ai envie de dire, de ce type de pratique. Donc, avoir par exemple une production de bois d'œuvre ou de bois énergie, euh, qui peut être même très rentable, euh, accompagnée par euh, la production viticole. Euh, mais au-delà de cette production, il y a aussi des, des services, des services euh, écologiques qui sont rendus... Euh par l'arbre et par ce type d'association, euh, notamment euh, le stockage des carbones, le, le cortège d'auxiliaires qui peuvent s'installer euh, sur les arbres, sur la strate herbacée qui, qui se forme au, au pied des arbres, et qui peut petit à petit coloniser le reste de la vigne et, et apporter voilà, un service euh, en termes de, de, de protection. L'INRA de Montpellier hein, a fait des études euh, notamment sur les acariens ravageurs de la vigne, l'araignée jaune et l'araignée rouge, qu'on rencontre fréquemment dans, dans les vignes du Languedoc. Et bien, on a remarqué que euh, les prédateurs de ce type de ravageurs euh, aiment s'installer sur les arbres. C'est Serge Créter et Marie-Stéphane Texier qui ont étudié les pimpignons, et le cormier. et on voit Ils ont constaté euh, une présence intéressante de ce type de... de, de d'auxiliaires sur la vigne. Alors, euh, ce qui nous manque, c'est ce de voir l'effet positif sur l'état de santé. On a constaté la présence des auxiliaires, euh, mais on n'a pas euh, mesuré des fluctuations des ravageurs. Donc, euh, la, la suite logique de ce type d'étude, ça serait justement de justement d'évaluer l'impact de l'auxiliaire sur la présence du ravageur et ensuite sur le tas de santé de la vigne. Ça, ça reste à faire encore. Ça reste à faire. Oui, on peut associer la vigne avec d'autres types d'arbres. Alors, euh, tout d'abord avec des fruitiers. Hein, c'est intéressant, c'est pour avoir la double production. Alors, on peut penser au pêcher des vignes, à l'amandier. Euh, mais il y a des tas d'autres exemples qui sont intéressants. Euh, les robes champêtres se marie bien à la vigne parce qu'il euh, a un feuillage qui est, qui est assez léger. Hein, euh, euh, du coup ça permet de produire du bois d'œuvre intéressant hein, et d'avoir une production viticole euh, associée à ce type de production de bois. Cormier Le cormier, alors l'intérêt du cormier, j'ai envie de dire, il est, il est double. C'est d'une part euh, donc euh, la production d'un bois précieux à haute valeur, donc euh, le cormier, euh, ça c'est bon, c'est cher, hein. ça peut aller de, de 500 à 2000 euros le mètre cube. Euh, mais il y a aussi un intérêt, alors du point de vue. Euh, Développement auxiliaire, ce que je disais tout à l'heure, les études qui ont été récemment effectuées, je dois sur le cormier et la vigne. Et on s'est rendu compte que les auxiliaires de la vigne euh, s'installent facilement sur le foillage du cormier, qui est velu. Donc euh, les auxiliaires, les acariens auxiliaires adhèrent à, ce, à ces pilosités. Et, et donc voilà, c'est une essence qui est intéressante. Elle est intéressante aussi pour d'autres raisons. Ici, dans le sud, on s'est rendu compte que le, les vendanges sont de plus en plus précoces, avec des vins qui sont de plus en plus forts en termes de contenu d'alcool. Ils ont un potentiel de sucre très élevé, ce qui affecte de façon négative la qualité du vin. Donc la présence du cormier, la présence de ce type d'arbre, peut moduler... Hein, la vitesse de maturation du raisin à travers un feuillage qui est, qui est quelque part un bon compromis entre l'ombrière et la quantité de lumière nécessaire pour que la vigne puisse se développer de façon adéquate.